ג'וד מorgen, alleider nestus rojntüd l'olunish matavamand rabin zring v'vanivu rabba tester. ירון אברהם בדמונד קלי. אם vous souhaitez vous aider une prochaine étude, Micha a contacté la Cinquième Unité Éternelle. Nous étions en sécurité. V'mod perek, יודגימא מישנה תד. Micha אירNASUY לשתי ומת. על הרישונה וחזא רבעל השנייה, או שבעה חי השנייה, לא פסא על הראשונה וכן שתי חרשות קטנה ו'חררשת. על או L'Oh Passal est Akhtana. Mishnah, relativement facile, et il y a juste un point à comprendre, et ce point-là, on va le revoir on en en donnant les trois prochaines Mishnayot, il va falloir bien l'expliquer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous rappeler des petites notions très simples. Lorsqu'il y a un frère Reuven, qui était marié à deux femmes, et Rachel et, et il décède, maintenant il a encore deux frères, la Shimon et Lévi, alors on ne va pas dire à Shimon et à Lévi que chacun il prend une femme de son frère, il y a juste un frère qui doit prendre une seule des femmes, et si, dès qu'il y en a un qui va prendre une femme, si le deuxième, il va vouloir, il va vouloir faire une deuxième fois la mise à des en prenant une autre femme, ou lui, partir prendre la première femme, ça change rien, et bien, ce, eh ben, ce qu'il qu fait, ça ne marche pas avec le deuxième, il reste marié avec la première et la deuxième, c'était juste une biate znout, un accident de parcours, mais sans aucun, aucune conséquence. D'accord Notion très simple. Euh, ça maintenant. Depuis quelques Mishnahs, maintenant, on a commencé à introduire les kidushines, les mariages et les Je rappelle très succinctement, familles ont instauré que une petite fille qui n'a plus de père, une Thomas, ou encore une sourde. Ces deux filles-là sont des femmes qu'on ne peut plus, qu'on ne peut pas concrètement marier. Parce qu'elles-mêmes, c'est elles qui sont responsables d'elles-mêmes, mais elles n'ont pas de responsabilité, elles n'ont pas de juillot, elles ne sont pas encore développées. La petite, elle n'est pas encore mûre, pour faire un kinyan. La sourde, on parle d'une sourde qui est de naissance, qui n'a pas eu de contact avec l'extérieur, elle n'a pas développé son intellect comme il faut, donc elle a passé du juillot. Maintenant, si on laissait, comme on expliquait, si on laissait cette femme toute seule, les malencontreux bonhommes abuseraient sûrement d'elles, donc du coup, Khamim m'a instauré qu'elles pourront se marier. Mais banane comme ça, au moins, elles vont être protégées et personne ne va les approcher. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, euh, d'accord Ça, c'est ce qu'on a parlé. Maintenant, selon le même principe de la Torah, lorsque Reuven décède, il avait deux femmes. Il, y a, il faut faire la mise avec une seule de ses femmes, un seul des frères avec une seule de ses femmes, même principe avec les mariages Midera Banan, pour le moment, évidence nette, c'est que donc s'il a deux frères, si elle avait deux femmes, et Rachel et Léa qui étaient deux petites filles, ou deux sourdes, et eh bien quand ils décèdent, en théorie, ces femmes-là, c'est des étrangères, il n'y a pas de mise de hiboum mais on dit, puisque tu étais marié Midera Banan, ton frère il va faire une mise de hiboum Des Banan, il va se marier avec une des sœurs et une femmes. Il, se prend, il prend une en femme, et l'autre, elle, elle est devenue, elle est moi Rami instauré le même système qu'Aminatora. la Torah. Ils l'ont cité, dans les, dans les, ils l'ont instauré dans, les, dans le mariage, mais des Pour le moment, tout est très clair. On a déjà 75% de la Mishnah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lire et traduire la Mishnah, 75%, et qu'on arrive après à la dernière petite partie, je vous explique la problématique. Je commence à traduire. « Misha yana su yave » Quelqu'un qui était marié à deux orphelines petites. Donc, ils n'avaient pas de père. Réouven était marié à Léa. Et Rachel et Léa, qui n'étaient pas deux sœurs, deux étrangères, deux, filles, deux femmes, qui étaient petites, va mettre, et il décède Réouven sans enfant. Eh bien, bah Yavam à la Rishona, un, deux, si le Yavam va sur la première, il va partir avec Rachel, il va prendre Rachel en hiboum. Et après, il se dit, ah, mais finalement, je vais aussi prendre la deuxième. Mais Chaza à après il décide de partir aussi avec Léa. Eh bien, ou encore, lui il a pris Rachel, et son frère, Oshéba arrive à la la Son frère, il va partir avec Léa, la petite, la deuxième. Eh bien, qu'ils sachent que l'eau à la Tarishona, ils n'auront pas atteint la première, ils n'auront pas invalidé le premier hiboum, le premier boom qu'ils ont fait, il sera en bonne et due forme, ils pourront le maintenir, et le deuxième, il devra, il ne pourra pas rester marié avec la deuxième, mais sans entraver au mariage, au premier mariage qui a été fait. D'accord On a besoin de ça pour la. Et aussi, je de même aussi si elle était mariée avec deux sourdes. Fin de 50% pour le moment. Mais finalement, je vais faire ma pause ici déjà pour l'introduire. On, on se retrouve avec deux sortes de femmes qui sont mariées à La petite fille et la sourde. De prime abord, on aurait dit que le même principe qu'il y a avec deux femmes petites ou avec deux femmes sourdes. C'est la même chose s'il y a aussi une sourde et une petite, ou une petite et une sourde, ça revient même. En théorie, on aurait dû dire, bah, c'est Midera t'es marié Midera Quand tu vas faire... Ouais, quelqu'un, il s'est marié avec une petite fille et avec une sourde. Et Rouven, et il décède. Alors maintenant, en théorie, on aurait dit, de prime abord, bah, même système. Le premier frère qui va en prendre une, il fait la mitzvah Midera le hibo Midera et il permet, grâce à ça, la deuxième sœur, la deuxième femme, et si son frère il décide de la prendre, et ben ça ne servira à rien ce qu'elle a fait. C'est pas exact. C'est pas la même chose, parce qu'en fait, en réalité, Chachamim ont donné des coefficients à ces mariages de Ils n'ont pas les mêmes systèmes. Chachamim, ils ont instauré que le mariage de la petite soeur a un statut de safek. Peut-être oui, peut-être non. Soit oui à 100%, soit non à 0%. Alors que le mariage avec la sourde, c'est un mariage oui à 70%. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand, si je me marie maintenant avec la petite fille et avec la sourde, j'ai deux femmes, à banane mais elles n'ont pas le, la même valeur. Il y en a une qui est mariée soit 100% soit rien du tout, et l'autre qui est mariée à 60% certainement. Et là, c'est la zut. En deux mots. Pourquoi Parce qu'il s'avère qu'en fait, comme ce qu'on avait appris d'ailleurs dans la prochaine dans la précédente, déjà, on l'avait déjà vu, on n'avait pas tellement rallongé sur le sujet, maintenant on va le rallonger plus. On va manger plus. plus. C'est que c'est que, en fait, tout d'abord, lorsque ces deux femmes maintenant, Rachel et Léa, elles vont tomber devant Shimon, et Shimon va devoir les, les libérer, alors là, réalisez bien, bien la problématique. Si elles étaient que toutes les deux Midera au même niveau, tu fais la mitzvah avec une, tu libères l'autre, tu fais la mitzvah avec l'autre, tu libères la première. Mais comme elles n'ont pas le même niveau, alors là, c'est très embêtant. Parce que la petite, a un statut de peut-être oui ou peut-être non. Peut-être oui, 100%, peut-être non, 100%. Donc en théorie, si je fais la, la khalitsa, on va commencer. Si je fais la khalitsa à la petite, ouais, ben je dois quand même faire la khalitsa à la sourde. Pourquoi Parce que comme on a dit, la petite, peut-être oui, peut-être non. Et si elle n'est pas mariée, il s'avère que maintenant la seule vraie femme, c'est la sourde. Et il faut la libérer, la sourde. Tu vas me dire quoi, faire la khalitsa à la sourde D'abord, on ne peut même pas faire une khalitsa à une sourde. Elle n'entend pas, il faut lui dire des mots et on, elle n'entend pas, donc on ne peut pas lui faire ça. Même si je fais le e boom, si je fais le e boom à la sourde, alors même ça c'est un vrai problème, pourquoi Parce que lorsque je vais faire le e boom, elle, elle va devenir ma femme, mais elle, elle va devenir ma femme qu'à 60%, or, la petite, dans l'éventualité qu'elle est mariée, elle est mariée à 100%, elle, doit être, elle a encore besoin que je lui fasse une mitzvah avec elle. Vous comprenez la problématique déjà, ça commence Imaginez alors maintenant... La Michelle n'en a pas parlé ici comme ça, mais... mais on avait vu que. Euh... C'est-à-dire, imaginez maintenant que j'ai la, la sourde et la petite, et que je décide de faire le e-boom à la sourde. Le problème elle est que la sourde n'était même que à 60%, ou 70% on a dit. Mais pas complètement. Or la petite, peut-être qu'elle était supramariée. Soit oui, soit tout oui, soit tout non. Et a, dans l'éventualité que tout oui. Alors, l'autre qui n'est pas bien mariée, elle ne peut pas la quitter de la mitzvah, donc je dois quand même faire la chalitza avec le plus, la, plus, la, plus, la plus mariée. Or, si j'allais faire la chalitza avec la plus mariée, ou le... Ouais, je vais aller partir faire la chalitza avec la, celle qui est plus mariée. Dans l'éventualité qu'elle était réellement plus mariée, il s'avère que quand je vais faire la chalitza, je vais invalider le mariage de l'autre. Vous comprenez la problématique Dans l'occasion, elle la développer beaucoup plus, plus tard. D'abord, pour le moment, je veux juste qu'on se familiarise avec le, la, la notion. Ce principe, maintenant le Michel Mancènes. Je commence à traduire. Si elle est une petite fille et une sourde, c'était les deux femmes. Et on commence avec Bayavam à la Ktana. Tout d'abord, il y a son premier père qui décide de partir avec la Ktana. Donc, comme on a dit avec la Ktana, il a l'avantage que c'est soit à 100%, soit 0%. Et après, une fois qu'il a déjà marié la petite, finalement, il décide aussi de marier la deuxième, la sourde. Lui ou bien Oshéba arrive va la Khéréchette. Son frère va partir avec la Khéréchette. Mais dans cette situation, l'opassa l'attaktana. Il n'invalidera pas la petite. Pourquoi Parce qu'on va dire de deux choses. Une soit la petite, elle est pas du, elle n'a jamais été mariée avec le premier. Parce que, comme on dit, c'est soit oui, soit non. Dans l'éventualité que non, c'est vrai qu'elle n'était pas mariée avec son, pro, son frère. Donc, Shimon a le droit de se marier avec cette petite fille. Et la maintenant, qu'elle a eu un. Elle n'est pas aussi parti avec elle. Elle, elle a un vrai problème. Elle est bloquée pour la vie, la pauvre. D'accord Mais en tout cas, la petite, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est la petite. Est-ce qu'il a invalidé la petite La petite, il l'a pas invalidé. Parce que de deux choses l'une. Soit elle n'était pas du tout skooka donc c'est une étrangère, je peux me marier avec elle. Soit elle était skooka dans ce cas-là, elle est à 100%. Donc le après, quand il est parti, celui qui est parti ensuite avec la deuxième, il n'a rien entravé dans le mariage de la petite. Donc, Réuven pourra rester marié avec la petite. Maintenant, par rapport à la... Deuxième, la sourde, alors là, la pauvre, elle est, elle est très embêtée, elle est en galère. Parce que Khalid, ça on ne peut pas lui faire. Lui donner un guette, on ne peut pas le faire non plus. Et rester marié avec elle, on ne peut pas non plus rester marié avec elle. Pourquoi on ne peut pas rester marié avec elle, c'est très simple. Parce qu'il est, est possible qu'en réalité, dans la maturité, que la petite, elle était la vraie femme du, du frère, elle était mariée à 100%, donc la sourde, elle a déjà été permise. Si elle était permise, on n'entend pas se marier avec elle. Et si elle n'a pas été permise, donc maintenant, c'est elle la femme. Mais donc elle n'entrave pas à la première, mais elle reste bloquée maintenant comme ça. Et là, c'est la situation beaucoup plus complexe, c'est oui. « Bayavam à la Khirachet ». Il y a eu un Yavam qui a commencé à faire le « Yiboum à la Khirachet » à la sourde. Et après, « ou après, il a décidé aussi de prendre la petite. Ou même « Ocheba à l'Aktana, ou bien son frère, il a décidé de faire le « Yiboum à la petite ». Eh bien, pas ça, il a invalidé la Khirachet. Alors là, on explique un petit peu mieux, parce que là, c'est le plus concret, c'est plus la théorie. C'est que Shimon, il commence à se marier avec la sourde. La sourde elle était certainement mais à 70%. Donc maintenant elle a fait le hiboum. Il s'avère que maintenant, il y a une autre co-épouse qui attend qu'on qu lui fasse quelque chose. On ne pourra pas lui faire le hiboum. E Alors, ah, ouais. On attend, elle, pour le moment, elle ne peut pas s'acquitter avec le hiboum e de la fringette. Parce que dans l'éventualité qu'elle est mariée, elle est bien plus fortement mariée. Donc il faut lui faire quelque chose. Le frère qui a fait le hiboum, e lui, il peut, il peut en théorie.. Euh, alors, alors, imaginez la scène. La Mishnah n'en a pas parlé. Moi, moi je vous maintenant. Imaginez que maintenant, il va attendre que la petite va grandir. Et la petite, quand elle va grandir, elle ne va pas faire le miyoun. Si elle va faire le miyoun, il va devoir lui faire la khalisa. À combien va faire la khalisa, il va invalider la petite soeur Il va invalider la sourde. Parce qu'elle, dans l'éventualité qu'elle est mariée, elle est mariée à 100%. Et si elle est à 100%, alors tout ce qu'on va faire sur elle, ça va entraver dans le mariage de la sourde. La Mishnah n'a pas présenté ce cas-là. Elle a présenté un autre cas. Qu'en fait, que... C'est son frère, par exemple, on va dire son frère qui est parti finalement faire le, un deuxième y boom avec la petite, puisqu'elle est à 100%, dans l'éventualité qu'elle est à 100%, elle va écraser la première. Donc la première, maintenant, hein, il s'avère que Shimon il commence à faire le y boom de la 70. Après, Lévi, il arrive, il fait le y boom dans l'éventualité que c'est 100%. Il s'avère que Lé, Lévi, c'est lui qui prend, qui emporte tout chez lui, parce qu'il fait la vraie mitzvah, et l'autre, il s'avère que maintenant son mariage et son, son e-boom, il n'était pas, pas super, pas fameux, et maintenant, et finalement, on a fait le e-boom avec une vraie femme, c'est possible qu'on a fait le e-boom avec une vraie femme, et dans ce cas-là, la chèche, la sourde, il s'avère que maintenant, on ne pouvait plus le marier, parce qu'on ne peut construire qu'une seule maison, et pas deux. En l'occurrence, il ne pourra plus, j'arrive, pourra plus avoir de rapport avec la chèche, La grosse galère, c'est qu'il ne pourra rien faire avec elle, il ne pourra même pas ne pourra pas lui donner un guet, ah, peut-être que ça peut marcher de lui donner un guet. Donner un guet à une frère c'est une marque dans les gamins, Ça dépend si il y a des il qu'on qu peut leur donner un guet. Non, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, pour le pour notre euh, pour notre cas, en tout cas, il pourra pas rester marié avec la frère Ça, il pourra pas rester vivre avec elle, étant donné que le frère, donc qui a fait le hiboum e avec l'autre, lui, il a finalement c'est lui qui, est, qui a construit la maison de son frère parce que dans l'éventualité que la petite elle est mariée, elle est à 100%. Et si elle est à 100%, donc c'est lui qui a construit la maison du frère défunt. Dans ce cas-là, lui, il n'a plus le droit de prendre une autre femme. D'accord J'espère que c'est clair. Et comme je vous ai dit, prochaine Mishnah, les deux prochaines mishnah yot, ce sera une répétition de ce même principe sur deux aspects. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée